je m'appelle Kevin, euh, j'étais dans le domaine du web pendant on va dire euh, plusieurs années et euh, j'ai voulu faire une reconversion professionnelle, une reconversion entrepreneuriale pour le coup et j'ai toujours été intéressé par le développement du potentiel humain. Donc euh, j'ai eu l'occasion d'être instructeur Wim Hof également sur toutes les techniques de respiration et je m'intéressais également via la respiration à tout ce qui était préparation mentale. Alors j'avais déjà eu l'occasion de m'intéresser à pas mal d'outils et je trouvais que c'était beaucoup un petit peu la solution soit pansement soit la solution très théorique et j'avais besoin d'une trame et d'aller vraiment à la base de la base de la base de la base donc j'ai eu l'occasion de lire, de, de lire pas mal de livres où on va avoir par exemple 10 000 outils mais je me suis dit ok j'ai plein d'outils mais je ne sais pas quoi en faire et j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer Pierre, on avait échangé j'ai lu également son bouquin et au bout de à les quelques pas, j'ai déjà fait des, des switches au niveau du cerveau et je me suis dit « ok ». Intrinsèquement, je me suis dit « ouais, c'est ici qu'il faut que j'y aille ». Après une dépolarisation, j'avais vraiment la sensation d'avoir travaillé sur quelque chose. Je savais pas forcément qu'est-ce qui avait bougé, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait bougé donc euh, il m'a fallu euh, quelques dépôts. Je n'ai pas forcément fait sur le domaine sportif, j'ai fait plutôt sur euh, par rapport à des, à des blocages que j'avais de manière générale. Ça m'a aidé à prendre des décisions au niveau de, au niveau de, mon, de, dire, de, mon, de mon travail d'entrepreneur. Et ça m'a également décoincé sur pas mal de choses au niveau sportif également. Alors ça change énormément de choses, Donc, à savoir que j'accompagne euh, des athlètes J'accompagne également des entrepreneurs, donc des coachs qui veulent justement euh, développer une activité, notamment en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de peur euh, via ces, ces personnes-là. On va avoir la peur d'être légitime, euh, la peur de ne pas y arriver, la peur de beaucoup de choses. Et rien qu'en utilisant la dépolarisation ou des parties ou des fragments de la dépolarisation, j'arrive à avoir des switches où les personnes arrivent à avoir une transformation, finalement, sur une séance parfois de, de 30 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la personne avant et voir la personne après, où elle avait des blocages, et de la voir finalement, de se libérer de ça. C'est un, un truc assez, assez intéressant. Euh, bah, je leur proposerais déjà, euh, s'ils n'ont pas lu le livre, de le lire. Ça leur permettrait d'avoir finalement un bon aperçu de la méthode. Euh, après, bah, par rapport à mon expérience, peut-être que c'est des personnes qui se retrouvent finalement euh, dedans. Euh, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec énormément d'outils, de ne pas savoir finalement quoi en faire, euh, et ça n'engage que moi bien évidemment, euh, la dépolarisation permet vraiment d'avoir un outil qui va vraiment travailler sur énormément de choses. Donc euh, voilà, je vous invite à tester sur vous-même et puis également euh, bah, de, rejoindre, euh, de rejoindre le programme parce que pour moi ça a été un, un très très bon investissement. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on met le doigt un petit peu dans l'engrenage, dans le développement personnel, dans le développement du potentiel humain, à partir du moment où vous êtes rentré dans la dépolarisation, vous avez un champ des possibles qui s'ouvre à vous et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est quelque chose qu'on peut travailler autant avec des athlètes, autant avec des entrepreneurs parce qu'avant tout on est des êtres humains et de se changer soi-même nous permettra par la suite d'être meilleur dans notre discipline sportive, d'être meilleur en tant qu'entrepreneur. Et moi je peux le noter sur bah, finalement tous les différents aspects de ma vie où j'ai eu des, des changements. Donc voilà, je vous invite vraiment à, à tester et vous en faire votre propre opinion.